La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce samedi 8 avril 2023. Le quotidien national Le Soleil évoque le financement de la phase 2 du PSE et nous apprend à une que l'État travaille à mobiliser 3 000 milliards de francs CFA déjà acquis. Sur la situation politique, Amadouba a éclairé et a rassuré les partenaires techniques et financiers du Sénégal qu'il rencontrait hier, rapporte aussi l'astre de Anne. L'astre livre également les gages de Hamadouba au G50 sur la résilience des finances publiques, la gouvernance et la stabilité politique. Le quotidien confirme que lors de la rencontre état-partenaire, l'attention était au menu. Le représentant de l'UE a demandé des éclairages sur la suite donnée au rapport Force Covid, nous apprend le journal de qui rapporte que le gouvernement s'est dit ouvert et transparent et demande également une équidistance. Le quotidien conclut que le G50 garde un oeil sur le Sénégal relativement au climat politique et à la coopération. Sur la transparence aussi, semble dire 24 Heures, qui informe que le G50 a exigé les rapports de 2018 à 2021 de l'exercice de transparence du gouvernement sur les vérifications de la Cour des Comptes. quitte des rapports d'exécution des lois de finances de 2020 et 2021 s'interroge aussi ce journal. Pendant que le quotidien, l'indépendant dévoile les inquiétudes du G50 et les assurances du gouvernement relativement à la tension politique et à la présidentielle 2024 concernant justement la révision exceptionnelle des listes électorales, la protection et les garanties des droits et libertés. Vox Populi informe que le PM a recadré le débat devant les partenaires du groupe élargi G50 en 2022 sur 4 demandes de manifestation sur l'ensemble du territoire national. Seuls 136 ont été interdites, soit un taux de 2,98% a soutenu Amadouba devant les partenaires si on en ce journal. Le journal Les Echos signale les partenaires inquiets des des violations des droits et libertés au Sénégal et Amadouba qui reste ferme au point de menacer. En effet, dans ce journal, le premier ministre promet que le gouvernement ne tolérera pas l'apologie de la violence, de la désobéissance civile et de l'anarchie. Nous veillerons de toutes nos forces pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère à assurer Amadouba devant Jean-Marc Pissani qui invite l'État du Sénégal à, veiller à maintenir un climat apaisé propice au dialogue. Dialogue qui n'est pas en marche au Parti Réumi semble dire les échos qui signalent qu'après Diatara, Morigay et Pendandao sont démis de leur fonction. Farouche ennemi, Idi leur avait intimé l'ordre de se réconcilier sous peine de sanction, nous apprend ce journal qui souligne que Morigei est aussi soupçonné d'être un proche de Yankoba Jatara. Idriss Sec poursuit sa purge au sang de Réumi, conclut les échos et pour Wolf Cotian, Idi poursuit le ménage à travers ses changements dans les rangs de Réumi. Évoque populer appelle cela le grand nettoyage de Idriss Seck. Maki Idi, le discours cache, diffère, le clash, constate pendant ce temps l'observateur qui évoque une audience au palais et donne les détails à sa page 3. Et à sa page 4, l'observateur constate et fait remarquer qu'au Sénégal, force reste à la jeunesse, objet de toutes les convoitises politiques. Entre les jeunes et les politiques, en effet, la relation bâtie sur des promesses ne tient qu'en fil si on en croit l'Obs qui dévoile le sentiment d'injustice la frustration, le mensonge et le désamour qui animent cette couche importante de la population. Maki, lui, procède à son dernier coup de poker à travers des manœuvres pour asseoir sa troisième candidature, indique l'info, pendant que dans Vox Populi, l'on annonce l'heure de vérité au parrainage, troisième mandat ou pas. L'alternative du défense, si Maki ne se présente pas, est aussi évoquée et ce sera selon entre Idriss Sek Amadouba, Ba, Mack Sissé Gunjay, entre autres, Khalifa Sal, Maki Sal, Karimwa de Idriss Sek et Ousmane Sonko eux partagent la une de sud quotidien qui voit en la présidentielle 2024 une grande nébuleuse. Et Bessby le jour voit l'état entre les filets, évoquant les conflits liés aux mauvaises pratiques de pêche dans un dossier contenant des récits poignants de rescapés de Kayar. Certains ont perdu leurs membres et je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres morts. Témoignent-on dans ce quotidien pendant que dans welfe Quotidien l'on nous fait part des attentes des pêcheurs de Kayar du tribunal de Chesse. Au commissaire de Tamba, un policier a été arrêté pour vol de moto, nous apprend l'indépendant. Au moment où, dans Vox Populi et beaucoup d'autres journaux, la RTP somme orange de procéder au réajustement adéquat après la modification en catimini des offres concernant les flybox. Et sous le dévoile le plan secret de sitôt qui veut infliger à l'acte de sa troisième défaite. Bambadjan, lui, à l'occasion de rendez-vous avec l'OM, veut punir son ex, informe au stade le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à la Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.